Bonjour. Alors, on, je vous fais un petit retour sur nos histoires de combustion. J'ai déjà fait une capsule sur la combustion du propane, mais là, on va utiliser euh, tous ces petits modèles qu'on peut avoir ici euh, pour revenir un peu sur, euh, revenir un peu ça, un peu plus en détail, notamment la différence atomes molécules et tout ça on va prendre un premier exemple on a vu dans les, nos réactions de combustion on avait quelque chose de très important qui était le comburant c'est l'oxygène qu'il y a par exemple dans cette pièce que je suis en train de respirer alors oxygène, non pas tout à fait c'est plutôt du dioxygène, c'est quoi la différence l'oxygène ça serait cet élément là ces atomes là, ça c'est de l'oxygène okay euh, enfin c'est une petite boule rouge qui modélise euh, usuellement l'atome d'oxygène si euh, dans cette pièce, on ne les trouvera pas sous cette forme-là. Par contre, on les trouvera sous la forme de deux atomes ensemble qui forment ce qu'on appelle la molécule de dioxygène. Okay Donc, On, on dit qu'on respire de l'oxygène. En fait, le terme exact serait dioxygène. Hein. Dans l'air, on a du dioxygène et du diazote qu'on modélise par exemple avec ces six petites boules bleues qui vont, et, qui vont également par deux. Alors avec cet atome d'oxygène, on peut faire d'autres choses. On peut faire par exemple euh, de l'eau de l'autre chose essentielle euh, dans notre organisme puisqu'on est en grande partie composé d'eau. Euh, ici on peut voir qu'on on retrouve notre euh, molécule d'oxygène et ces deux petites boules blanches ben, c'est la façon dont on va modéliser euh, usuellement l'hydrogène. Okay Donc si on met une petite boule blanche, euh, deux petites boules blanches avec notre boule rouge, deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène, on obtient notre fameux H2O, hein, le petit 2 qui va avec le H, H2 pour dire deux hydrogènes, euh, et un O qui est tout seul, il n'y a pas besoin de mettre O1, on sait que s'il y a juste la lettre, c'est un seul élément. L'oxygène, ça serait O et un petit 2 à côté, pour indiquer qu'il y a deux atomes euh, dans chaque molécule d'oxygène. Euh, voilà, donc H2O, O2, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre bah, On parle pas mal avec le réchauffement climatique de cet animal-là, qui est en l'occurrence, la boule noire, ça sera pour le carbone. Hein. Ça rappelle le charbon, une mine de crayon, le graphite. Mais ça peut aussi être la composition du diamant. Hein. C'est moins intuitif, du coup, d'avoir une boule noire. Mais pour le charbon, c'est plutôt clair. Notre molécule de CO2, donc un carbone, deux oxygènes. Euh, le dioxyde de carbone. Voilà, dioxyde de carbone, CO2. Notre molécule d'eau, H2O. Notre molécule de dioxygène. OK, trois premières molécules. Alors, dans, dans ce qu'on a étudié, on a vu notamment les combustions. Alors, on a fait des combustions d'hydrocarbures. Alors, ici, on a euh, des, des alcanes. Hein, vous apprendrez les, ces termes-là un peu plus tard. Mais en gros, du méthane, de l'éthane, du propane. Propane, hein, utilisé par exemple, ce genre de, ce genre de, de bouteilles. Euh, butane, isobutane, propane. OK. Hein, on, a des, on retrouve ces... Ces différents enseignements, je vais pas rentrer sur les obutanes, mais butane et propane, on voit que c'est des mélanges. Le butane, ça serait le suivant hein, avec 4 carbones. Je ne l'ai pas modélisé ici. Euh, voilà, alors, on sait très bien que le but de ça, c'est de le faire brûler pour récupérer beaucoup d'énergie. Comment est-ce qu'on fait brûler euh, Comment est-ce qu'on fait brûler du propane Vous allez me dire, bah, c'est facile. On allume ça, euh, voilà, on allume ça avec un briquet, une allumette. Et ça brûle tout seul. Ben non, ça ne brûle pas tout seul. Une combustion. Il, nous faut, il va nous falloir effectivement une source de chaleur qui va initier la combustion, mais on a besoin d'avoir un comburant et un combustible. Okay, deux éléments. Le combustible, bah, c'est ce qu'on fait brûler. En l'occurrence, c'est notre hydrocarbure. Par exemple, on va, on va partir tout simple, on va prendre du méthane. On veut faire brûler ce méthane. Il va nous falloir un comburant. On peut voir ce comburant comme quelque chose qui va venir désassembler cette molécule en fait, pour recombiner différemment ces carbone et ces hydrogènes. De quelle façon ça va se passer Qu'est-ce qu'on va obtenir si on fait la combustion de ce euh, méthane On va obtenir de l'eau et on va obtenir du dioxyde de carbone. Ça, ce sont les produits de notre réaction. Nos réactifs, c'était notre combustible et notre comburant. Donc le combustible euh, méthane, le comburant dioxygène, les combustibles et on va obtenir les produits c'est le dioxyde de carbone et de l'eau. Okay donc le dioxyde de carbone euh, qui va se dégager, qu'on pourrait détecter avec de, de, de l'eau de chaud, hein, qui va se troubler, qui va devenir opaque en présence de dioxyde de carbone, on a fait l'expérience en cours, et euh, de l'eau, hein, vous allez pouvoir observer de la condensation sur cette, euh, sur cette paroi froide. Euh, donc, les produits de notre réaction, les réactifs. Est-ce que je vais pouvoir vraiment fabriquer ça avec ces deux choses-là, bah, je me dis, ok, alors mon carbone, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de mon carbone Mon carbone, il faut que je lui colle deux hydrogènes. Ok, on va lui coller deux hydrogènes. Alors, deux hydrogènes. Ça marche. J'ai pu faire mon CO2. Problème, qu'est-ce que je vais faire de mes hydrogènes Alors, on peut voir ici que j'ai pu recombiner mon atome de carbone avec deux atomes d'oxygène. Pas de problème, j'ai pu former mon réactif, mon CO2. Pas de souci. Mais qu'est-ce qui me reste il me reste des hydrogènes tout seul. C'est-à-dire que euh, comment je vais faire pour fabriquer de l'eau avec tout ça On voit bien que je pas du tout la même chose. Et souvenez-vous, extrêmement important, la matière se conserve. Et quand on dit la matière, ce sont ces fameux atomes. Les molécules peuvent disparaître. On voit bien que ma molécule euh, de méthane, elle a disparu. Je n'ai plus de molécule de méthane. J'ai transformé ça. Mon carbone, il, il est passé dans cette molécule de dioxyde de carbone. Mais... Mon atome de carbone, lui, il est toujours là. Les atomes se conservent, les molécules peuvent apparaître et disparaître. Hein. Les produits et les réactifs sont différents. Ce sont des molécules différentes, mais on retrouvera exactement la même quantité d'atomes d'un côté et de l'autre si notre, action, notre réaction est équilibrée. Et en pratique, si on veut modéliser ce qui se passe en réalité, il faut que notre réaction soit équilibrée. Euh, donc, la question, c'est comment, euh, qu'est-ce que je vais faire de ces hydrogènes Je vois bien que je ne peux pas fabriquer d'eau. Eh bien, je ne peux pas fabriquer d'eau. Parce qu'en fait, c'était pas réaliste en termes de quantité d'oxygène nécessaire pour ma réaction. Pour ma réaction, il me fallait plus d'oxygène. Si j'avais une deuxième molécule de dioxygène, qu'est-ce que j'aurais pu faire eh ben Déjà, avec une deuxième molécule de dioxygène, j'aurais pu faire un premier atome. Alors normalement, l'atome d'oxygène il a une géométrie un petit peu différente. Bon, avec cela, je... ça dépend des boules. Avec celle-là, je ne peux pas faire la bonne géométrie, mais ce n'est pas grave. On ne s'intéresse pas pour l'instant à cette géométrie-là. Ça s'intéresse juste à, la, à ce qu'on appelle la stoichiométrie. Et là, on voit qu'avec notre molécule de dioxygène supplémentaire, j'ai pu fabriquer non pas une, mais deux molécules d'eau. Donc, autant quand on disait que les produits de cette réaction, c'était euh, le dioxyde de carbone et l'eau, on n'avait pas pr vraiment précisé les quantités. Mais là, maintenant, si on regarde plus en détail, on voit qu'avec une molécule de méthane qu'on avait tout à l'heure, il m'a fallu utiliser deux molécules de comburant, hein, donc deux molécules de dioxygène, quatre atomes d'oxygène, et au final les produits de ma réaction c'est ça, ok Deux molécules, deux molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone, ça sont les produits de ma réaction de combustion du méthane par le dioxygène. Euh, je vous refais l'équation euh, en vrai, on va dire que la flèche de ma réaction, ça va être le capuchon de mon stylo. On a, on a euh, une molécule de méthane plus deux molécules de dioxygène qui vont nous donner une molécule de CO2 plus deux molécules d'eau. Est-ce qu'on a bien conservation de la matière J'ai deux atomes, un atome de carbone de chaque côté, j'ai quatre atomes d'oxygène ici, quatre atomes d'oxygène ici, quatre atomes d'hydrogène ici, quatre atomes d'hydrogène ici. Ma réaction est équilibrée. Les choses importantes à mémoriser, ça va être que la matière se conserve et que la matière, c'est ces fameux atomes, hein, ces fameux petits atomes, pas les molécules. Hein, c'est vraiment les atomes qui se conservent. On doit en avoir le même nombre de chaque côté. Okay euh, D'un côté, les molécules disparaissent et apparaissent. C'est même ça qui va caractériser une transformation chimique. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui disparaissent, des produits vont être transformés pour devenir des réactifs. On recombine, en fait, les différents atomes pour former des nouvelles molécules. C'est le principe d'une transformation chimique, en l'occurrence ici, la combustion du méthane, qui est notre combustible, avec le comburant, une source de chaleur qui va provoquer la réaction. La réaction en elle-même dégage de la chaleur, donc ça s'auto-entretient, en Et on obtient en bout de source du dioxyde de carbone et du H2O. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe en pratique si on n'a pas tout à fait assez d'oxygène hein Il y a des combustions parfaites et des combustions un peu moins parfaites. Euh, la combustion parfaite, hein, c'est la combustion qu'on observait ici, c'est celle qui se caractérise avec une jolie flamme bleutée, euh, par exemple sur une cuisinière. Mais on a des contextes dans lesquels la combustion ne se passe pas aussi bien. On pourra observer... Euh, on pourra observer, alors il y a des choses qui ne s'observent pas, comme euh, le monoxyde de carbone, donc je vous ai passé, parlé en cours, hein, qui est un gaz toxique. Euh, mais euh, on peut aussi observer, par exemple, euh, de la, la flamme qui jaunit. Ça, c'est lié à la présence de carbone poudre. Euh, euh, euh, donc la flamme qui jaunit et, euh, et des traces de suie, par exemple, laissées sur une... Euh, sur une petite assiette ou sur... Euh, voilà, on sait très bien qu'une un, un, fumée, si vous mettez une petite coupelle au-dessus d'une bougie, ça va noircir le dessous de la ça va noircir le dessous de la coupelle parce que la bougie, en grande partie, sera une combustion très incomplète. Euh, voyons voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme combustion incomplète. Qu'est-ce qui se passerait dans le cas d'une combustion incomplète Eh bien, on peut produire euh, différentes choses. On a dit on peut produire du carbone-poudre. Alors, du carbone-poudre, euh, si vous prenez du méthane et de l'oxygène, alors on ne sait pas encore exactement combien il va en falloir, on va voir. Si vous prenez du méthane et de l'oxygène, mais a priori vous en avez moins, tout à l'heure avec deux, on arrivait à faire une combustion complète. Donc imaginons qu'on n'en ait qu'une qu seule. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Est-ce qu'on va réussir à fabriquer euh, nos produits de départ Ben non, déjà on voit, de toute façon, on n'aura pas assez, assez d'oxygène. On voit que l'hydrogène se recompose toujours avec... Euh, euh, l'hydrogène se recompose toujours avec l'oxygène. Alors, ici, on a, quatre, on a quatre hydrogènes. Donc, comment est-ce qu'on peut les recombiner ben, C'est quatre hydrogènes. On peut les recombiner. On va réutiliser. Toi, tu restes là. On peut les recombiner avec nos deux atomes d'oxygène pour obtenir... Ben, Qu'est-ce qu'on veut obtenir On va obtenir une et deux molécules. Deux molécules H2O. Okay. Donc on a réussi à fabriquer l'eau, okay. par contre, pas de dioxyde de carbone cette fois-ci. La seule chose qu'on a réussi à fabriquer, c'est du C tout seul. C'est de la poudre de carbone, c'est ce qu'on appelle la suie aussi. C'est ce qui va à la fois donner une couleur jaune à notre flamme, et c'est à la fois ce qui va laisser des traces noires sur la coupelle que vous mettez au-dessus de la bougie. Ça, c'est une combustion très incomplète. Alors on peut avoir un cas un petit peu intermédiaire. un euh, un cas un petit peu intermédiaire. Alors je reviens à ma situation de départ. Alors je reviens à la case départ. Donc là, on a toujours notre, euh, notre combustible de départ, qui était notre méthane. On a toujours notre méthane de départ et puis euh, on a vu qu'avec deux molécules de dioxygène, on arrivait à avoir une combustion complète. C'était le premier cas. Avec une seule molécule d'oxygène, on arrivait euh, à une combustion très incomplète. On formait de la poudre de carbone, euh, de la poudre de carbone euh, et de l'eau. On formait toujours de l'eau, mais on avait de la poudre de carbone à côté. On va voir un cas intermédiaire. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais intermédiaire entre une molécule de dioxygène et deux molécules de dioxygène, ça veut dire qu'il faut prendre une moitié de molécule, et on a dit que dans l'air, il n'y avait pas vraiment de moitié de molécule. Oui, alors la moitié de molécule, vous le retrouverez parfois sur euh, vos équations. On va mettre des coefficients, on peut utiliser les coefficients 1,5, parce que c'est un peu plus commode de dire, ben voilà, pour une molécule de méthane, euh, Qu'est-ce qui se passe si on utilise une molécule et demie Mais en pratique, euh, ce qui se passerait, c'est qu'il faut tout multiplier par deux. Donc là, le double de 1,5, ben c'est 3. Et le double d'une molécule de méthane, ça serait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça Ça, c'est nos réactifs, je vous rappelle encore une fois. Le combustible, le comburant. Le combustible, c'est notre hydrocarbure. Hein. Hydrocarbure, hydrogène et carbone. Le comburant, notre dioxygène. Et habituellement, eh ben on, forme, on a vu que les, notre hydrogène va se recombiner avec l'oxygène pour former de l'eau. Et on a eu bah, différents cas de figure. On a réussi à avoir du CO2 quand c'était une combustion complète. On avait du carbone tout seul quand on était sur une combustion très incomplète. Mais on va voir qu'on peut aussi former le monoxyde de carbone. Hein, contrairement au dioxyde, au dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, lui, n'aura qu'une seule euh, molécule d'oxygène attachée à notre carbone. Alors, euh, on va voir ça. C'est un petit preview de ce qu'on va réussir à trouver, mais on va, on va refaire, on, on va recombiner tout ça. Donc j'ai tout ça. Alors là, je commence à faire mon Lego. Il va s'agir déjà de recoller tous ces hydrogènes avec euh, nos oxygènes. Alors c'est parti. Fin de la première étape, j'ai recombiné toutes mes molécules d'hydrogène avec des molécules d'oxygène et on voit que j'arrive à former quatre molécules d'eau. Qu'est-ce qui me reste J'ai encore toutes ces molécules-là à agencer. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire cette fois-ci deux molécules de monoxyde de carbone. Hein, cette fameuse molécule qui est toxique parce qu'elle va se fixer sur l'hémoglobine euh, dans notre sang beaucoup plus facilement que l'oxygène. Donc elle prend la place de l'oxygène et comme celle-là elle sert à rien dans nos cellules alors que l'oxygène en a vraiment besoin euh, elle est très dangereuse. Ok euh, Voilà donc monoxyde de carbone, deux monoxydes de carbone et quatre molécules d'eau c'est ce qu'on arrive à fabriquer. Si on a euh, un peu moins d'oxygène que euh, notre combustion parfaite et un peu plus que la combustion très incomplète qui donnait que du carbone. Donc, à partir du moment où on rentre sur des combustions un peu incomplètes, on a un risque de formation euh, de monoxyde de carbone. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à avoir des pièces ventilées euh, dès que vous avez un moteur de voiture qui tourne, parce que ce ne sont pas des moteurs qui font des combustions parfaites ou euh, quand vous avez un poil qui tire pas forcément bien. Il y a toujours des problématiques de, de ventilation qui sont importantes. Voilà pour euh, trois combustions différentes du méthane pour la partie mise en équation. Je vous renvoie euh, à l'autre capsule, par exemple sur la combustion du propane, où je vous avais écrit euh, en détail tout ça, mais sans jouer un peu avec les modèles. Donc voilà, j'espère que ça aura éclairci un peu tout ça. Et moi, je vais ranger mon bazar.